Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à Ossanopolis. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir donc monsieur Cormier qui nous vient de la station biologique de Roscoff, qui est professeur. Non, on dit Sorbonne Université, si je ne me trompe pas. Voilà, donc évidemment, j'imagine que vous pensez que M. Cormier va vous parler d'oursin, vous avez bien raison, mais vous allez voir que ce soir, cette soirée, elle est dédiée aussi un petit peu à l'interdisciplinarité, que l'oursin, c'est vrai que c'est un animal qu'on connaît assez bien. Mais peut-être que vous ne connaissez pas tout, car il va vous faire découvrir différentes facettes de cet échinoderme qui nous plaît bien aussi à Ossanopolis. Donc, merci beaucoup d'être venu ce soir. Et puis, voilà, c'est la deuxième conférence de ce programme. Comme d'habitude, des questions réponses à la fin de ton intervention. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à Ossanopolis. Bien. Merci beaucoup et euh, merci, Anne, pour cette invitation. Merci à Sonopolis. Merci à vous d'être venu euh, tard, comme ça. Euh, je vais essayer de parler comme ça. Alors, on m'a demandé de rester dans cet axe-là parce que c'est filmé et euh, il faut rester, il ne faut pas sortir du cadre. Mais j'ai en général euh, l'habitude de bouger, donc je vais essayer de me restreindre. Alors, je vais vous présenter un, toute une histoire autour de, de, de l'oursin qui est euh, basée sur... Euh, euh, le mouvement. Euh, vous avez ici une photo euh, justement d'une larve d'oursin. Hein, euh, si vous ne connaissez pas bien les larves d'oursin, c'est ici euh, une jolie, on appelle ça une putéus, et qui euh, symbolise le mouvement. Et euh, comme vous pouvez le voir ici, euh, j'ai le plaisir de le montrer avec euh, ma fille aussi qui a participé à cette euh, photo. Et euh, autour de cette photo, euh, j'ai eu envie de présenter... Euh, L'oursin avec un œil un petit peu différent, euh, avec euh, trois euh, regards, ou trois temps, puisqu'on est autour de la danse. Euh, J'ai essayé de vous, euh, vous amener à euh, regarder l'oursin d'une manière un peu plus différente, avec un certain esthétisme. Vous montrer que même si on est scientifique, hein, moi je suis professeur à l'université, euh, donc, euh, biologie cellulaire un côté un petit peu rigoriste. Euh, on peut aussi euh, émerveiller les étudiants en, en les amenant à observer des choses qui sont très jolies. Mais ça ne nous empêche pas, derrière, d'avoir un regard sur... Les flaques leur... d'eau de mer non, à marée basse... C'est beaucoup trop sensible pour moi, tout ça. Euh, je vais y arriver ici. On va avoir ensuite... Les flaques d'eau de mer à marée basse, abritées très... Je recommence. L'oursin, ça y est, je vais y arriver, j'ai des trop gros doigts. Euh, on va parler de la science ici, et vous allez voir que ça a eu un impact très très fort sur des euh, découvertes majeures, avec euh, l'attribution d'un prix Nobel. Et euh, la dernière partie sera euh, sur euh, l'innovation, L'idée étant, je vois qu'il y a pas mal de jeunes ici, de montrer qu'on euh, peut travailler sur des modèles qui sont des modèles relativement anciens, qui ont une histoire et aboutir à des innovations euh, qui sont euh, autour de la mer. Donc, une petite euh, promenade, une petite danse en trois temps avec le côté euh, l'oursin et l'art. Alors, dans l'oursin et l'art, euh, c'est un peu prétentieux de ma part, euh, mais c'est pour vous dire qu'on doit poser un regard esthétique euh, un regard esthétique déjà sur ce qu'est l'oursin et sa larme. Vous allez voir que c'est quelque chose de très joli. Et comme chibiologiste cellulaire, je vais vous emmener aussi à observer le balai des cellules qui se divisent et qui vont donner un embryon. Ça aussi, c'est magique. Euh, j'ai la chance de pouvoir observer ça pratiquement tous les jours et de le montrer à des étudiants et il y a vraiment un côté euh, magique et ici, alors là je me lance un peu parce que c'est la première fois que je le présente à un grand public, donc on verra un petit peu euh, quel est l'écho, comment vous trouvez intéressant c'est d'avoir le regard d'artistes aussi alors bien entendu euh, d'artistes connus mais aussi des artistes tout jeunes euh, et de voir que euh, euh, on peut se servir de ce modèle pour faire euh, vaquer son, son, son imagination Les flaques d'eau de mer à marée basse on va abrité par l'eau. Voici l'oursin. Sous ses airs pâteaux et peu taillés pour la marche, l'oursin est un animal qui se déplace beaucoup, car pour se nourrir, il broute les algues. L'oursin fait son chemin avec ses petites pattes molles et ventousées, les podias, disposées entre les piquants. Il les raccourcit et les allonge à volonté en injectant de l'eau de mer à l'intérieur. C'est un système hydraulique très performant. Raconte que André Citroën s'en serait inspiré pour inventer sa célèbre suspension automobile. L'oursin, tout le monde croit le connaître. Mais qui pourrait croire que cette pelote d'épingle ambulante a donné des découvertes très importantes En fait, j'ai voulu commencer par ce petit extrait hein, d'un film qu'on a fait en 2009. Avec Claude Julie Parisot, avec production Camille ici. C'était un petit film qui m'a aussi permis d'appréhender comment on peut mettre en valeur un, un, un modèle. J'ai vu en fait tout ce que vous voyez ici, vous avez l'impression que c'est se passe dans la mer, mais en fait c'est fait dans des aquariums. Donc on en reparlera un petit peu de cet aspect cinématographie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on présente rapidement l'oursin avec ses piquants. Ça, vous le connaissez tous. Hein, ça pique. Euh, ça se mange aussi dans le sud. Vous savez que les gens l'ouvrent et le mangent. Un peu moins dans, dans nos régions. Et ce qu'on euh, voit aussi très souvent, et ce qui est assez étonnant, et on en parlera pas mal au cours de cette présentation, ce sont ces petits bras qui se promènent, euh, qui sont justement les, les podiens. Et vous avez remarqué, j'ai laissé le texte qui était dans le film. Euh, elle fait référence à Citroën qui parle de ces suspensions hydrauliques. Alors pour ceux qui avaient des Citroën un peu plus anciennes, vous vous rappelez de ces suspensions très, très souples qui étaient basées exactement sur le principe de, des podias, de ces, ces pieds ambulacraires, que je vais vous montrer ici pour que vous compreniez un petit peu plus le système. Alors on a ici, dans cette diapositive, il y a beaucoup de petits messages, j'ai essayé de vous montrer. Déjà, il y a un, un, un petit message ici euh, d'un dessin qui a été fait par un de mes enfants, 100% marin, euh, avec un petit oursin. Alors c'est un bonnet bleu, hein, dans ces cas-là. Mais 100% marin, ça veut dire que euh, en fait ces animaux ont comme particularité de n'être que... C'est-à-dire tous les équinodermes ne sont que marins. Donc, quand vous travaillez en biologie marine et que vous avez un modèle qui est que marin, ça fait un petit étendard supplémentaire pour euh, la spécificité de vos travaux. Ce qui est aussi, quand vous emmenez des enfants ou les plus grands dans un laboratoire et que euh, vous vous promenez dans l'aquarium de Roscoff, où il y a les aquariums de recherche, le premier étonnement de, des, des, des des enfants, c'est la capacité, par exemple, ici, des ophures, qui sont aussi la famille des échinodermes ou même des oursins, alors qu'ils ont des piquants, d'être capables de grimper, de grimper comme ça sur du verre. Et on en reparlera, justement, dans la notion d'innovation. Vous verrez que ce n'est pas simplement qu'une histoire de petites ventouses qui s'accrochent euh, au verre, mais que derrière, il y a des choses encore plus intéressantes. Quand on voit ces podias, ici, sur le film qui tournait tout à l'heure, on voit donc ces petits bras et on comprend ce que voulait dire euh, le, le commentateur, vous avez ici l'oursin qui est un échinoderme, donc un animal qui a des piquants dans la peau. Hein, littéralement, échinoderme, c'est derme, la peau, équino, les piquants dans la peau. Et le euh, pied peut sortir parce que vous avez ici, derrière, une petite ampoule qui va, lorsqu'elle va se contracter, vous avez de l'eau à l'intérieur. L'eau va être propulsée dans le tube et du coup, il va y avoir une pression hydrostatique qui fait que le pied va pouvoir euh, aller assez loin. Donc, c'est exactement la poire de euh, la suspension Citroën qu'on trouvait dans les euh, DS, etc. Là, mine de rien, je suis déjà en train de parler de la troisième partie parce qu'on voit qu'entre l'observation et l'innovation, il y a toujours un lien euh, à ce niveau-là. Donc, euh, on peut s'émerveiller de ces animaux-là, mais ce qui est encore plus, euh, plus euh, joli, c'est quand on les regarde vivre. Alors, j'ai ici euh, quatre petits films qui viennent de la station biologique de Villefranche. Donc, euh, Sorbonne Université a trois stations biologiques, hein, Villefranche, Bagnoules et Roscoff. Hein. Et euh, Villefranche est euh, spécialisée aussi sur le, la biologie du développement. Et ici, ils avaient sorti toute une série de, de petits films où on voit donc, les gamètes qui ont été libérées. Tout à l'heure, vous les avez vues avec euh, des petites perles. C'était des, des ovocytes, des ovules. Et puis ici, c'est du sperme. Ça se féconde dans la mer. Et quelques jours après fécondation, vous avez ces larves qui vont euh, pouvoir se développer. Très jolies. Euh, des larves qui ont, on dirait des petites... Euh, Tour Eiffel. En fait, ce que vous voyez ici, c'est en microscopie polarisante. Et vous voyez le squelette interne. Alors, ça n'a rien à voir, le squelette, avec les piquants. Quelquefois, les personnes ont l'impression que c'est ça qui va donner les piquants. L'animal va grandir avec une forme plus ou moins analogue à celle-ci. Et il va se métamorphoser complètement. Ici, vous avez une larve. Et quand il se métamorphose, à partir d'une petite poche, ici, va sortir un nouveau petit oursin. Qui, cette fois-ci, va avoir les pieds ambulacraires, les petits pieds qu'on a vus tout à l'heure, qui lui permettent de se déplacer. La vie de l'oursin, en fait, est très peu connue. Même moi, en tant que biologiste, quand je suis arrivé à la station, comme je suis biologiste cellulaire, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la division des cellules. Et j'ai découvert tout le processus de développement, non seulement avec mes cours, mais aussi en faisant de la présentation au grand public ici. Et puis ici, j'aime bien cette image. On a l'impression de voir Star Wars avec l'étoile noire et tous les petits vaisseaux spatiaux qui tournent autour. Donc, un système relativement simple. Vous faites vos fécondations facilement et vous avez assez facilement vos, vos embryons et vous pouvez observer euh, ces embryons euh, d'une manière euh, très, très simple. Tout se passe dans la mer, donc vous n'avez qu'à reproduire ce qui se passe dans la nature. Moi, je suis un biologiste cellulaire, donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les divisions vont se faire, comment elles vont être contrôlées dans euh, l'embryon d'oursin. Ici, sur cette série de, de, de, de petits films, euh, vous avez là-haut le développement embryonnaire que je vais redémarrer, si j'arrive à le refaire. Alors, ça va être un peu difficile. Ouais, il repart tout seul, c'est très bien. Vous euh, voyez ici, euh, c'est un film qui est accéléré. Euh, il se passe en fait en 24 heures. Mais 24 heures, c'est très rapide. Euh, chez un être humain, lorsque vous avez une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, la première division, c'est-à-dire le moment où vous passez d'une cellule à deux cellules, il faut 24 heures pratiquement. Ici, en l'espace de 24 heures, vous allez avoir plusieurs milliers de cellules. Donc c'est quelque chose qui va se dérouler d'une manière très très rapide. Mais même si c'est rapide, c'est très très bien orchestré. C'est tellement bien orchestré que les gens se sont euh, intéressés à euh, modéliser, à essayer de comprendre les mécanismes moléculaires. Et on a fait, dans les dernières années, des euh, avancées considérables. Une fois que vous avez tous les gènes, une fois que vous avez la, la possibilité d'imager, euh, de prendre des photos et de euh, modéliser les choses, ici, vous avez un, un film qui montre les divisions euh, un peu plus euh, euh, tardives. On voit bien, hein. donc il y a des colorations spécifiques pour montrer l'intérieur des cellules, pour voir le tour des cellules. Donc on peut rentrer dans les détails. Ici, je ne vais pas vous faire un cours. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu la dynamique. Et à partir d'outils mathématiques, vous pouvez simuler l'ensemble des effets. Et vous pouvez derrière, en calculant les distances, etc., faire une modélisation mathématique qui va représenter complètement le développement de l'oursin. Alors je l'ai mis dans le côté artistique parce que je trouve ça extrêmement joli. Euh, et l'imaginer que l'on peut représenter ce ballet à partir d'outils qui sont des fois pas très romantiques, tels que les mathématiques, on voit que les sciences peuvent converger vers quelque chose d'esthétique. Mais euh, l'esthétisme, euh, on le retrouve aussi. Dans différents euh, artistes. Et ça, ce sont des photos que j'ai euh, glanées euh, depuis pas mal d'années, en fait, quand même. Je sentais quelque chose d'intéressant. Et quand on est allé à Antibes, euh, pareil avec les enfants pendant les vacances, on est allé au musée d'Antibes et j'étais étonné de voir que euh, Picasso euh, s'était beaucoup intéressé à, à l'oursin. Euh, alors, je ne suis pas un expert du tout en art, hein, donc je ne me permettrai pas de faire un discours autour de l'art et, et, et, et de l'oursin ici. Mais euh, il, était, euh, il avait fait le gobeur d'oursin c'était, paraît-il, un amateur d'oursin. Donc, euh, vous savez qu'on mange les gonades hein, dans les oursins. Et euh, il avait fait, mais on voit ici des, euh, un certain nombre de euh, dessins, des natures mortes, euh, très simplistes. Euh, aux trois oursins, euh, la nature morte à la sole. Donc on voit ici une représentation de l'oursin euh, par Picasso qui, euh, pendant toute une période, alors ce qui était euh, étonnant, mais là, là je n'ai pas non plus la, euh, la, la capacité de, de développer plus, mais pendant toute une période au mois d'octobre, euh, s'est mis à dessiner des oursins. Et ici, on, on voit aussi avec un feuillage et les trois oursins à la base et à l'intérieur. Du coup, ça m'a intéressé de voir s'il y avait d'autres artistes qui euh, l'avaient euh, pris à un moment ou à un autre, euh, dans euh, leur démarche. Et euh, quand vous allez à, à Figueras ou euh, quand vous allez en Espagne bien entendu voir Dali, le, le musée de Dali, vous êtes d'abord très étonné, je n'ai pas pris de photos ici, mais il euh, y a des très belles photos avec des embryons qui se développent, des œufs qui se développent à l'extérieur euh, du musée de Dali. Mais ici j'ai trouvé sur internet euh, une euh, euh, comment dire une référence ina, avec un bel oursin, un test d'oursin, ici. Donc, on voit qu'il était intéressé. Et puis, ici, un Don Quichotte et l'oursin, euh, qui représentent euh, l'oursin dans un cas particulier. Donc, ces artistes se sont intéressés euh, à l'oursin depuis pas mal de temps. Mais moi, ce qui m'a propulsé vers euh, cet intérêt l'oursin, ben, euh, je n'ai pas honte de le dire, je trouve que c'est intéressant aussi en, en tant que, que papa, vous verrez tout à l'heure, que c'est le travail de ma fille au niveau des beaux-arts qui, elle, s'est intéressée à un travail autour, de, justement, des organismes marins. Je suis tombé aussi, euh, par hasard, et ça, c'est du coup quelque chose que je vais aller voir dans peu de temps, euh, puisque c'est sur nos côtes, euh, une belle euh, représentation ici euh, d'un oursin. On peut rentrer dedans, hein, c'est une structure dans laquelle vous pouvez rentrer. Vous allez avoir des, des, des jeux de lumière. Euh, et donc, euh, à Saint-Julien-Napolinac, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui l'ont déjà vu. Euh, bah, je suis content de vous le faire découvrir, ça... j'espère que ça existe encore. Euh, C'est euh, une structure qui, à mon avis, est, est, est solide et euh, qui a inspiré, justement, euh, cet artiste Terushiya euh, Shisa Suzuki sur, euh, justement, ses volumes, ses pointes euh, pour euh, le côté artistique. Dans le côté artistique, j'ai euh, découvert... Euh, donc là aussi, ça peut paraître paradoxal, assez récemment, un travail d'un scientifique. Là, je mets le son ici. J'enlève le son, parce que ça marche plus. Ben oui. Mais ici, vous avez ce, ce film de Jean Painlevé. Jean Painlevé... Euh, je l'ai euh, découvert donc, il y a peu, alors qu'il était mon voisin dans mon laboratoire depuis près de 20 ans, puisque l'auditorium qui euh, juxte mon laboratoire s'appelle l'auditorium Jean-Pinlevé. Et en fait, euh, euh, Jean-Pinlevé, je l'ai découvert par un petit film que je vais vous montrer après, euh, qui a été effectué par euh, ma fille, et donc qui a euh, permis de euh, montrer au grand public, euh, justement, la beauté des organismes marins, leur étrangeté aussi. Il faut voir un petit peu comment il abordait l'esthétisme le, le, le, de ces animaux. Il y a des films très connus tels que La pieuvre, L'hippocampe, qui méritent d'être aussi observés. Et ici, euh, j'aurais envie de repasser le petit film. Je ne sais pas si je vais y arriver. Euh, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Anne. La première fois où j'ai fait un cours euh, à des étudiants, où j'ai montré des euh, oursins sous une loupe binoculaire, vous assistez à ce euh, spectacle, on va revenir. Vous assistez à un spectacle qui est vraiment extraordinaire. Ce sont encore le monde des euh, petits bras ambulacraires qu'on a vu tout à l'heure, qui permet aux, aux animaux de grimper, mais aussi euh, des euh, systèmes euh, très complexes qui permettent à l'animal de se nourrir. Vous voyez, il y a plein de petits pieds avec des. Euh, des petites euh, mâchoires comme ça, qui permet d'attraper de, euh, des, des organismes, et ça, ça laisse aller tout euh, l'imagination. Mais je vous assure, vous prenez une loupe binoculaire et vous le faites à Ossanopolis, euh, ça vaut le coup de regarder, parce que c'est un monde étrange, fascinant. Euh, Jean Pinlevé, autour de ce film, a fait la musique euh, qui est un peu euh, euh, étrange aussi, euh, du, pour souligner ce, ce, ce côté fascinant. Euh, mais ça montre l'intérêt qu'on peut avoir autour de ces animaux. Maintenant, le petit film que je vous montre ici, euh, c'est euh, le travail qui a été fait donc, dans le cadre euh, d'un master, donc, euh, par euh, ma fille, et la musique a été faite par un camarade. Mais euh, le son, je ne suis pas sûr que je puisse le monter. maintenant. On va laisser regarder ce petit film-là. Alors, Il n'y a pas que l'oursin. Ça, c'est l'oursin. Une arme d'oursin. Là, vous avez des blastulas de d'oursin. Ça, ça c'est euh, un mollusque, une larve de mollusque. Ça, c'est une petite larve, c'est une larve de, de, je pense, d'un verre. laisser aller, hein. il faut regarder ça avec se laisser fasciner en fait Donc, euh, le, le titre, c'est « Balade à jean paul V. Donc, ça a été un petit peu l'initiateur, justement, de cette première partie de, de, de cette présentation, pour vous montrer euh, comment un travail d'un créateur, d'un scientifique tel que jean paul V ben, impacte encore des plus jeunes générations et, justement, essaie de l'exploiter à leur niveau. Moi, j'y trouve aussi un intérêt particulier parce qu'en tant qu'enseignant en biologie cellulaire, moléculaire, quelquefois, euh, dans la grande... Pour, toucher le grand public, la biologie cellulaire est des fois un petit peu répulsive. Ça permet aussi de montrer que l'on peut aborder la science de différentes façons. Le côté artistique est aussi euh, aussi important que le côté purement si euh, scientifique. Donc, euh, je voudrais vous présenter aussi un autre travail. Là aussi, je l'ai découvert par le biais euh, du travail de, que réalisé ma, ma fille, hein, euh, qui m'a amené sur un site d'un jeune Parisien, euh, ici. Kevin Bido, donc je ne connais pas, euh, mais qui lui euh, a produit des, des structures qu'il appelle des alors avec euh, tout un vocabulaire tiré euh, de la science, avec des mots compliqués, prédation, organique, etc. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'il euh, a euh, tiré cette euh, production à partir d'une présentation qui a été filmée, comme aujourd'hui, euh, que j'avais faite à Lorient et qui j'avais intitulé euh, « L'oursin contre le crabe ». Et il en a fait toute une production euh, euh, avec la notion justement de cancer du sein, puisque je parlais euh, du cancer du sein, etc. Et donc, il fait référence dans son travail à justement euh, les biotechnologies bleues. Donc, il y a une relation entre la science et euh, l'art. Euh, il y a un bruit qui bouge. Ce n'est pas mon téléphone portable parce que je l'ai éteint. Merci. Et donc, euh, une autre vision euh, et une autre utilisation de la science. Donc, en gros, le message, c'est pour les jeunes ici euh, et les moins jeunes, d'ailleurs, aussi, euh, ne vous freinez pas. C'est à dire il faut utiliser tout ce que l'on peut trouver, que ce soit scientifique ou pas, pour essayer justement de faire fonctionner son imagination et de le produire euh, au maximum. Mais ça me permet de rebondir, du coup. Mais là, maintenant, ça va être moins rigolo parce qu'on va rentrer plus dans le côté biologie cellulaire. Parce que, justement, qu'est ce qui m'a permis de parler de cette notion de cancer, d'oursin de, contre le crâne? Bon, de quel droit je fais cette association entre l'oursin et le cancer? Et ça va être la deuxième partie, le deuxième pas de danse auquel je vous invite, qui cette fois ci va être un peu plus scientifique, qui va vous emmener, justement, vers l'histoire du Nobel, comment le Nobel a été attribué à partir d'une découverte majeure issue de l'oursin, ce petit animal piquant, comment il a été utilisé. Alors, l'oursin, quand vous travaillez sur l'oursin... Alors, peut être que parmi vous, dans les jeunes, ici, il y a des biologistes qui font leurs études à l'UBO. Euh, vous savez qu'il euh, y a des modèles euh, très, très réputés qui sont la drosophile, qui sont le euh, C'est euh, euh, cénorhabditis, euh, qui sont euh, les cellules en culture, etc. L'oursin, c'est un modèle historique euh, qui a ses lettres de noblesse. Et je suis très fier d'être un peu dépositeur de cette euh, euh, histoire et euh, quand on regarde un peu les grandes découvertes qui ont été faites à partir de, de, de, de, de, de l'oursin, on s'aperçoit que ce n'est pas une, une histoire qui date d'hier. Euh, déjà, lorsque l'on regarde la bouche d'un oursin, lorsqu'il est, est sur le rocher et qu'il va manger, la bouche est donc euh, dessous. Euh, il, est, il a tout une, un système de, de, de mâchoires, de dents, très, très sophistiqué qu'on appelle la lanterne d'Aristote. Euh, vous voyez, on envoie ici une, un petit, euh, une petite photo. Plus de 50 pièces différentes. C'est une merveille en, en termes d'architecture de, de, de, et en termes de structure. Et si on l'appelle lanterne d'Aristote, c'est parce qu'il a été décrit euh, 380, euh, enfin 300 ans avant Jésus-Christ euh, par Aristote. Donc déjà, euh, bien avant euh, euh, tout le monde pratiquement, euh, des noms comme Aristote s'intéressaient à euh, la biologie de l'oursin. On a d'autres histoires après sur l'oursin, mais après, les grands noms euh, qui ont utilisé l'oursin vont être euh, au 19e siècle avec euh, un monsieur qui s'appelle Virchow, ici, euh, qui dit qu'en gros que euh, de la cellule vient la cellule. C'est à dire que euh, les cellules ne viennent pas du euh, vide. Elle va donner obligatoirement une cellule. Et donc, euh, il y a aussi la première découverte des noyaux euh, des euh, gamètes qui a été faite dans les années euh, 1670 ou 80 ici. Ici euh, j'ai pas le temps de développer ça, mais il faut remettre ça dans le contexte d'époque où un microscope c'était un tube de lentilles. Euh, il n'y avait pas de lumière, il fallait un miroir, euh, il faisait des dessins qui étaient extraordinaires. Euh, là aussi, avec les étudiants, je fais travailler énormément le dessin parce que je pense que le besoin d'observation et de reproduire est indispensable pour pouvoir euh, faire de la science, en tout cas au niveau de la biologie telle que nous, on, on, on la développe. Et à l'époque, ils n'avaient pas des outils au aussi euh, sophistiqués. Un monsieur pour lequel j'ai une tendresse particulière, c'est euh, Théodore Bovéry, ici, euh, qui, en 1914, a écrit une thèse, c'est sa thèse ici, je ne peux pas la lire parce que c'est trop petit, mais c'était la question justement sur la création des tumeurs cancéreuses. Et en gros, dans cette thèse, en 1914, il amène l'hypothèse, il faut se remettre dans le contexte, en 1914, l'ADN, on ne sait pas ce que c'est, les noyaux, on ne sait pas ce que c'est, Enfin, on ne connaît pas grand chose. Il amène l'hypothèse qu'on sait qu'il y a des petits bâtons, qu'on appelle des chromosomes, des petits bâtons colorés ici la répartition des chromosomes, pour lui, serait associée à la cancérisation en 1914. Et il le fait à partir justement de la mauvaise répartition des chromosomes dans l'embryon d'oursin, parce que c'était un, un modèle tellement facile à utiliser. Vous pouvez féconder et très facilement, vous allez avoir les divisions derrière qui vont, euh, se, euh, qui vont suivre. Donc, dès 1914, il amène cette, euh, cette hypothèse euh, que euh, la répartition des chromosomes est associé au mécanisme de cancérisation. Et maintenant, on sait que c'est extrêmement intéressant, extrêmement important pour justement les risques de cancérisation. Ensuite, il y a eu des manipes. Euh, un monsieur ici, Orstadius, euh, qui a fait des euh, expériences assez complexes où il était capable de mettre des petites cellules à l'autre bout d'un embryon et de transformer le devenir de cet embryon. Et donc, il a montré qu'au sein des cellules, qu'on appelle des blastomères dans un embryon, il y a une prédisposition. Il a amené une notion de prédisposition, de prédisposition de déterminant. Quelque chose qui va peut être parler à certains d'entre vous, pour ceux qui font un peu de biologie, euh, c'est la découverte dans les années 60 euh, des euh, acides ribonucléiques euh, maternaux. Et ça, ça a été fait dans l'œuvre d'oursin. Tous les étudiants en biologie apprennent ça. Ils savent ce que c'est, mais euh, ils ne savent pas que les premiers ont été trouvés dans l'oursin. Ensuite, euh, une découverte qui a été majeure, là on se rapproche de, nos, de notre de, euh, 21e siècle, hein, 1983, c'est la découverte d'une euh, protéine, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, de la cycline, euh, qui a été euh, justement euh, l'attribution d'un prix Nobel. Donc je reviendrai sur cette histoire-là pour vous expliquer un peu comment ça a été montré, mais ça vous montre bien toute euh, une évolution en utilisant ce modèle. Et maintenant, en 2006, je vous parlerai un petit peu aussi du séquençage du génome, de son implication euh, et justement de l'intérêt euh, en biologie euh, générale. Alors, en quoi je suis euh, euh, habilité à parler de tout ça C'est qu'en travaillant à la station de Roscoff, on porte avec nous une histoire euh, importante. C'est un lieu qui a justement vocation à travailler avec les organismes marins. Donc, Je pense que vous connaissez, pour certains d'entre vous, la station biologique de Roscoff. Vous avez ici les laboratoires CNRS, puis ici l'aquarium dans lequel vous allez trouver les modèles. Et ici, vous avez une représentation qui a été faite par un dessinateur, un dessinateur de Spirou, euh, de la salle où vous avez tous les modèles qui sont gardés. Et donc, comme on dit ici, on va trouver toutes les espèces marins qui sont sur le littoral. Si vous regardez dans le petit jardin de Roscoff, il y a une petite plaque euh, qui est euh, au fond d'un bâtiment, euh, qui est ici. Et euh, sur cette plaque, si vous regardez, euh, 1854, Yves Delage, 1926 ici, euh, vous avez un, si on fait un zoom dessus, on s'aperçoit qu'il euh, travaille euh, sur l'oursin. Donc l'oursin a une longue, longue histoire euh, sur le territoire breton, euh, justement parce qu'il y en avait beaucoup, il y en a beaucoup moins maintenant, si on peut en parler, euh, mais euh, les gens travaillaient sur justement le mécanisme. Alors ici, il fait des expériences extrêmement intéressantes, qu'on appelle de la parthénogénèse. En fait, il essaye de produire le développement de l'embryon sans qu'il y ait de fécondation. Donc, c'est une longue histoire dans laquelle on s'inscrit, nous, en tant que chercheurs. Alors, quand je vous dis qu'on peut faire facilement des fécondations, vous avez vu tout à l'heure le développement, la complexité. Ici, on a une... Je vais vous montrer deux petits films où on peut voir très, très facilement la fécondation et les premiers événements. Euh, on peut faire ça hein, dans n'importe quelle classe avec des enfants. Hein, euh, on vient avec les oursins, vous le faites ici, à Sonopolis. Euh, c'est un matériel magique. Hein. Vous avez ici là, une, euh, ce qu'on appelle un ovule. Hein, c'est le gamète femelle. Euh, c'est gros ici, hein, mais ça fait 80 micromètres de diamètre, donc un dixième à peu près de millimètre. C'est gros, c'est une grosse cellule. Euh, c'est petit, mais c'est gros quand même quand on est au niveau cellulaire. En revanche, les petits spermatozoïdes, ici, là, ils font de l'ordre de 2 micromètres. Et si on les... Euh, on va essayer d'activer le film, si j'y arrive. On voit ici, normalement, la danse des spermatozoïdes. Alors, on est encore dans le mouvement de la danse euh, qui essaie de féconder euh, l'oursin. Dans le film qui est ensuite, ici, vous en avez un qui va arriver. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde autour. Donc, l'œuf, il a un problème. C'est qu'il est... Que, il est euh, très demandé. Donc il faut qu'ils se mettent à l'abri d'une euh, rentrée massive de spermatozoïdes. Et un des moyens qu'il va euh, développer, c'est justement de faire une barrière physique autour qui va empêcher sperma d'autres spermatozoïdes de rentrer. Donc ici, vous allez voir, c'est un film qui est accéléré, mais pas tant que ça, ça se passe en 3-4 minutes, normalement. Une fois que le spermatozoïde... Je reviens. C'est très sensible, toutes ces petites bêtes-là. Ici, voilà, vous avez tout autour une barrière qui va se mettre en place. Vous avez vu une barrière qu'on appelle l'enveloppe de fécondation, qui est une vraie barrière physique qui empêche la polyspermie. Et ça revient à l'observation, justement, de, de Bovéry tout à l'heure, qui disait que euh, lorsqu'il n'y a pas une bonne ségrégation des chromosomes ou lorsqu'il y a trop de chromosomes, il y a une mauvaise division derrière. S'il n'y a pas le bon nombre de chromosomes, si vous avez trop de noyaux qui rentrent à l'intérieur, vous allez avoir de mauvaises divisions et vous allez vers des mécanismes qui peuvent s'apparenter à des mécanismes de cancérisation. Sur les photos d'en le dessous, euh, c'est euh, des photos qui ont été prises quand je suis arrivé à Roscoff en 1996. Donc elles ont commencé un peu à avoir un peu d'âge, mais qui ont été prises par des étudiants de master qui travaillaient avec nous. Et donc, on peut voir que très facilement, on peut faire des photos euh, des différents stades euh, et du devenir. Ici, ce que vous voyez, le petit point noir, bleu, c'est en fait un spermatozoïde qui est rentré, c'est sa tête, et qui euh, va rentrer euh, au centre. Et il va venir fusionner avec le gros ici, ce qui est le noyau de la femelle, ici, il est ici. Et donc, euh, petit à petit, ça va fusionner, puis se diviser. On rentre dans la division cellulaire. Et tout ça se passe en deux heures. Et tout ça se fait dans l'eau de mer, tout ça se fait avec une pipette, vous n'avez aucune difficulté à le faire. Il y a un petit peu de savoir-faire, mais c'est un matériel extrêmement euh, facile à utiliser. Donc une fois que c'est divisé, une fois que c'est euh, fécondé, vous assistez au développement. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec les photos de simulation, mais euh, vous avez euh, le développement ici d'un oursin. d'oursin. Donc ça se passe ici en. Euh, vous avez 24 heures à peu près de division. Donc ça va faire un petit oursin, une petite boule comme ça qui va se euh, développer et qui va ensuite nager. Quand on compare à ce qui se passe en dessous, c'est un embryon de souris, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes en fait. Alors similitudes, je suis prudent dans ce que je dis puisque je suis filmé, donc il ne faut pas que je dise de bêtises quand même. On ne peut pas dire que c'est comparable, totalement la même chose, mais il y a beaucoup de similitudes dans les formes. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, on voit quand même qu'on a à peu près les mêmes stades. Ça, ça veut dire que les mécanismes moléculaires qui sont utilisés pour contrôler les divisions des cellules sont conservés entre les souris et les oursins. Et si vous prenez n'importe quel organisme, ce sont les mêmes mécanismes. Ce sont les mêmes mécanismes moléculaires qui sont responsables des divisions cellulaires, en revanche, elles vont être plus ou moins orchestrées différemment en fonction des organismes. Et ça nous amène à euh, cette petite lettre hein, que j'aime beaucoup, euh, qui m'a été fournie par euh, Michel Philippe, qui était un professeur que j'avais, quand euh, j'avais 25 ans ou 26 ans, euh, que j'appréciais beaucoup. Et euh, cette lettre en fait, a été euh, écrite par euh, Tim Hunt, euh, elle a été envoyée à un monsieur qui s'appelle Jackson, qui était un spécialiste de la division des cellules et surtout de la synthèse protéique. C'est en anglais, c'est un... illisible, donc vous ne pouvez pas le lire, mais c'est... J'ai compris. Euh, mais j'ai montré ici, euh, ça a été écrit à, à la station euh, biologique de Hole. Donc Hole, c'est aux USA, c'est un peu l'équivalent de Roscoff. Euh, on y va normalement tous les 18 mois. Il euh, y a des congrès où on se rencontre euh, avec les, les, les collègues américains. Et donc, euh, à Woods Hole, euh, ils ont beaucoup plus de prix Nobel que chez nous, euh, à Woods Hole. Et euh, il était en train de travailler avec ses étudiants, mais vraiment. Hein, euh, il faisait un TP, comme moi je pourrais faire un TP, mais à l'époque, on pouvait encore manipuler avec les étudiants. Il faisait de la radioactivité. Donc, euh, on ne peut même pas imaginer euh, approcher ce type de, de manip. Et en faisant ces manips avec ses étudiants, il a observé que. Euh, en fonction du temps, une chose arrivée, c'est ce qui est écrit ici, m'a surprise quand juste après fécondation, l'abondance d'une protéine augmente rapidement et fortement, puis disparaît abruptement, et ceci ensuite, euh, ensuite pour chaque cycle de division. C'est-à-dire que la protéine monte et décroît, augmente et décroît. Ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement son observation, c'est la petite phrase qui suit après. C'est ça. Je ne comprends pas trop que cela, ce que cela veut dire ou ce qui se passe, mais j'ai la forte présomption qu'il s'agit de quelque chose d'important. Ça, j'adore cette phrase-là, parce que déjà, ça démystifie un petit peu le prix Nobel qui sait ce qu'il va trouver. C'est cette découverte qui va lui donner le prix Nobel, quelques années après, puisque là, on est en 82. En 83, ils vont publier un papier qui a été publié dans Cells avec Evans en premier nom, et qui décrit justement la cycline B, qui est donc un des acteurs euh, clés du cycle cellulaire. Alors, le prix Nobel a été partagé avec deux autres personnes, Artwell et Nurse, qui, eux, travaillaient sur la levure. Donc, le prix Nobel a été distribué à, deux perso à trois personnes qui travaillaient un sur la levure et un sur l'oursin euh, pour les acteurs du cycle cellulaire et leur implication en cancérogénèse. Parce que ce sont les acteurs moléculaires qui disent à quel moment vos, vos cellules vont se diviser. C'est elles qui décident. C'est elles qui vont dire oui, non, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire. Donc, c'est une jolie histoire, quand même, est, qui, dans qui deux vont heures, euh, tous contrôler ensemble, toutes leur les phases... De... C'est une belle histoire de l'utilisation de, de, de euh, ce modèle oursin. Et donc, euh, le développement chez l'oursin, ici, vous avez quelques euh, illustrations qui montrent un petit peu l'intérêt de ce modèle. Déjà, euh, pour le cycle cellulaire... Alors, le cycle cellulaire, j'espère que ça vous parle. Et si jamais les termes ne sont pas clairs, il ne faudra pas hésiter à me le redire après, parce que je les utilise des fois peut-être un peu à outrance. Mais le cycle cellulaire, c'est le contrôle des divisions des cellules. C'est-à-dire qu'une cellule, on dit que c'est un cycle cellulaire parce qu'une cellule qui va se diviser va ensuite grossir, puis elle va se diviser à nouveau. Les deux filles vont grossir, elles vont se diviser. Donc, il y a une sorte de cycle dans le temps. Une femelle d'oursin va vous donner 10 puissance 7 ovules. C'est un 1 suivi de 7 zéros. Donc, ça fait 10 millions d'ovules. Une femelle. C'est inimaginable. C'est-à-dire que dans un bécher, dans un petit récipient, vous avez 100 millilitres, 50 millilitres d'ovules qui sont toutes bloquées à un stade qui est intéressant pour le cycle cellulaire et qui vont se féconder en même temps. Les divisions vont être faites physiologiquement, puisque vous les faites avec des spermatozoïdes, comme dans la mer. Elles vont être rapides puisque la première division se passe en deux heures. Si vous faites la même chose avec des cellules de mammifères en culture, vous avez 24 heures. Et surtout, elles sont synchrones. Regardez là, vous avez une population. Toutes les cellules sont en train de se diviser en même temps, c'est-à-dire qu'elles vont se diviser dans un laps de temps bien identifié. Ça, c'est ce qui a permis... Vous voyez comment c'est synchrone, c'est joli. Hein Ça sort aussi du, du petit euh, film de Arte. Euh, cette synchronie, ici, a permis justement de faire des purifications et donc de purifier la cycline. S'il n'y avait pas eu cette quantité cette synchronie, il n'aurait pas pu le faire. Donc, on voit aussi la transparence. Ça, c'est très joli, hein, puisque vous voyez les cellules qui se divisent dans le temps. On peut voir ici la c'est-à-dire la séparation des deux cellules. Donc, tout ça fait que l'oursin est un modèle très puissant pour le cycle cellulaire. Un petit mot compliqué derrière. En plus, il n'y a pas de duplication du génome, c'est-à-dire que si on regarde euh, le génome de ces organismes, euh, le nôtre, le vôtre, euh, au cours de, de l'évolution des humains, il y a eu des duplications de génomes, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver un gène qui va coder pour quelque chose, mais vous allez avoir souvent quatre gènes qui vont coder pour quelque chose, parce qu'il y a eu des duplications de duplications. Dans ces organismes-là, il n'y a pas eu de duplication. Donc, vous n'avez qu'un seul gène pour une propriété, pour une protéine. Ça, ça donne un avantage quand vous voulez faire de l'approche biologie cellulaire fonctionnelle, c'est à dire que ça vous permet d'étudier un peu plus facilement un certain nombre de fonctions de gènes. Donc, c'est un excellent modèle et c'est la raison pour laquelle en 2006, alors le temps passe extrêmement vite. Moi, je l'ai pas vu parce que 2006, on est déjà en 2018. Donc, c'est 12 ans Donc, pour certains d'entre vous. Ici, c'est déjà la préhistoire. Mais en 2006, euh, on a pu participer à une aventure euh, intéressante qui a été justement l'acquisition du génome euh, de l'oursin. Alors, c'est quoi le génome? C'est d'avoir la séquence complète des gènes, c'est à dire tout, tout, tout. Vous prenez euh, un organisme, vous broyez ses cellules et vous allez avoir tout l'ADN qu'il constitue. Voilà, c'est ça le génome. Vous ne cherchez pas à avoir les détails. Vous avez tout, tout, tout les choses à l'intérieur. Et le génome a été fait en 2006, ce qui a permis de publier un joli papier dans Science, et puis plusieurs papiers autour de ça, et qui a permis de faire connaître un petit peu l'oursin au niveau de la communauté scientifique. Donc c'est l'ensemble du code génétique de l'organisme. À l'époque, ça a été un travail collectif, et ça c'était intéressant, 187 personnes... Près de 50 laboratoires dans le monde, et surtout un leader euh, qui est malheureusement décédé euh, il y a deux ans, euh, qui est ici. Le leader, c'est Eric Davidson. Et voilà, euh, la communauté qui a séquencé euh, euh, le, le, le génome, donc en 2006. Alors, ça a été un travail intéressant parce que ça a fédéré la communauté, puis ça a permis aussi de promouvoir beaucoup, beaucoup de travaux autour de ça. Depuis des séquençages de génomes, il y en a eu plein. Ça a été quelque chose qui a beaucoup prospéré dans les dernières années. Alors, à quoi ça a servi Sinon, pour nos recherches, pour lesquelles je vais donner quelques détails tout à l'heure. D'abord, ça a permis de conclure que l'oursin est un invertébré proche des vertébrés. Alors là aussi, je suis enregistré, s'il y avait des professeurs, de euh, biologie euh, d'évolution, je crois que je serai tout de suite euh, détrôné. On n'a pas le droit de dire ce que je vous ai dit, mais ce n'est pas grave, je l'assume. Euh, C'est un invertébré parce qu'il n'a pas de vertèbre. Euh, et en fait, si on regarde, il est très proche de nous euh, d'un point de vue euh, génétique. Les gènes sont très conservés au cours de l'évolution, c'est-à-dire que ce ne pas des gènes d'oursins spécifiques. On n'a pas des gènes d'oursins spécifiques. Il va y avoir quelques modifications. Euh, mais ce qui est intéressant pour moi qui suis un biologiste cellulaire, c'est que les découvertes qu'on fait dans l'oursin peuvent être aussi intéressantes pour, les pour derrière, trouver des, th des thérapies chez l'humain. Chez, chez ça permet de faire un voyage euh, entre les euh, espèces et les organismes. Alors pour expliquer ça, euh, on montre ce schéma, qui est justement une figure qui a été publiée dans Science. Alors vous voyez que euh, tous ces organismes ici, là, que j'entoure, sont justement des animaux qu'on dit sans vertèbres. Mais vous voyez qu'on n'a pas le droit de dire que ce sont des invertébrés parce qu'ils ne sont pas exactement tous de la même couleur. et Il faudrait qu'ils soient de la même couleur pour avoir le droit de dire qu'ils sont tous classés comme des invertébrés. Mais l'oursin est ici. Et si on le met par rapport aux animaux qui ont une tentative de vertèbre ou qui finissent par avoir des vertèbres ici, tels que la souris et l'humain, on voit que l'on est très proche en termes d'évolution. Comme autre conclusion aussi, c'est que, une mouche, un oursin, une souris sont autant évolués que l'homme. C'est-à-dire que euh, quand on analyse les gènes, on s'aperçoit que euh, l'histoire évolutive de l'oursin, euh, ce n'est pas compliqué à comprendre, hein. l'histoire évolutive de l'oursin, c'est 50 millions d'années. 50 millions d'années que l'oursin est sur Terre et qu'il se développe. Si on prend les humains, c'est beaucoup plus euh, court que ça. Donc en fait, il a en termes d'évolution encore plus à nous apprendre que, euh, en tout cas, euh, évolution moléculaire, euh, que euh, les, les vertébrés. Donc, euh, c'est euh, autant évolué que l'homme. Et euh, ça amène une notion sur, parce que j'ai vu quelques sourcils se froncer, ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous dit là C'est moins évolué, c'est plus évolué. En gros, il ne faut pas euh, confondre la complexité avec l'évolution. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelque chose qui est relativement simple, mais qui a une histoire évolutive très, très longue. La complexité, c'est autre chose, c'est à dire que ça va être l'interaction entre les gènes, entre les différentes cellules qui va faire que la complexité va être amplifiée. Euh, donc, euh, la complexité d'un organisme n'est pas liée à l'acquisition de nouveaux gènes. On pensait qu'en séquençant tous les organismes, euh, vous allez avoir des gènes qui vont spécifier la complexité de, euh, des multicellulaires ou des vertébrés, etc. En fait, ce n'est pas si simple que ça. La complexité, euh, c'est surtout les interactions entre les gènes et ça, ça va nous emmener derrière à une deuxième idée. Si vous n'êtes pas trop fatigué, donc on va voir si vous tenez d'accord euh, Autre chose aussi et quelque chose de très, très, très euh, importante que l'on passe souvent dans les écoles, qu'on essaie de faire comprendre, c'est que euh, cet arbre ici, il a un sens, c'est à dire que si je prends ma souris ici et mon penseur de rodin ici, euh, l'humain, en fait, ça veut dire que si ça se rejoint, Ici, c'est qu'ils ont un ancêtre commun. Ça veut dire ça, cet arbre-là. Ici, vous avez un ancêtre commun. Ici, vous avez un ancêtre commun entre le céphalocorde ici, et les vertébrés. Mais si je descends ici, je m'aperçois que j'ai un ancêtre commun pour tous ces animaux. C'est-à-dire que euh, l'ensemble des animaux sont tous issus de formes communes. Nous avons une histoire évolutive en commune, en commune avec l'ensemble des organismes vivants. Et ça, c'est un concept extrêmement important à euh, faire comprendre à nos enfants euh, et pas simplement, nos, pas simplement à nos enfants, mais euh, pour comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Quand vous avez le, Vous appréhendez le, le, le génome. Euh, vous êtes devant un problème euh, d'intégration, c'est à dire que le génome de l'oursin, c'est à peu près 25 000 gènes, 25 000 gènes, ça commence à faire pas mal, hein, ça fait beaucoup à gérer. Pour pouvoir les gérer, vous allez avoir des choses qui sont de ce type-là, des tableaux très compliqués, qui sont des réseaux géniques. Ça ressemble un peu à des tableaux électriques. Et je vous assure que c'est une, une anecdote, vous avez compris, une histoire vraie. Une fois, j'étais dans le train pour aller préparer un cours et j'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Et euh, j'étais en train de faire des tableaux comme ça. Et à côté de moi, j'avais un électricien qui était en train de faire des tableaux. Et tout d'un coup, on s'est regardé parce qu'on était en train de faire des tableaux qui n'avaient absolument rien à voir en termes de fonction mais c'était la même démarche de réseau, etc. Donc, un réseau aussi compliqué, euh, pour pouvoir l'aborder, vous êtes obligé de changer complètement vos approches conceptuelles. Et une des approches conceptuelles qui euh, est pas mal euh, menée, c'est justement les approches mathématiques qui vont permettre de montrer que les réseaux ont un sens, qu'ils sont bien construits. Moi, qui n'étais pas du tout mathématique, mathématicien, c'est un peu la même chose que pour l'histoire des arts, ben, l'oursin m'a amené à aussi à m'intéresser aux mathématiques pour pouvoir euh, avancer dans nos recherches. Alors Cette euh, petite image qui vient d'un... D'une bande dessinée dans Spirou, très fier hein, quand même. Je suis héros de bande dessinée de Spirou, hein. je, je suis très très fier de ça. C'est peut-être ma publication qui a été la plus lue au monde, hein, parce que celle-ci a été distribuée au niveau national. Euh, elle est maintenant euh, dans un petit bouquin qui s'appelle Le Labo ici, qui a été à la Cité des, des Sciences. Euh, et euh, on... je ne sais plus ce que je voulais dire. On a euh, donc développé ces outils. Oui. Elle date donc à peu près de 2010-2012. Et à l'époque, on a commencé à démarrer, au niveau de l'université, une réflexion sur le besoin de développer des mathématiques euh, associées à la biologie. Alors attention, je vais vous faire peur. Parce que maintenant, la biologie, euh, on ne peut plus faire totalement de la biologie sans avoir une formation mathématique euh, adéquate. De plus en plus, les mathématiques vont devenir euh, importantes. Euh, au niveau de la formation parce qu'on euh, s'est aperçu que l'on pouvait euh, avancer à, de manière beaucoup plus rapidement en mettant à la fois l'aspect des connaissances biologiques et physiologiques, puis ensuite, on peut, euh, par le, la modélisation, et ici, c'est cette petite boîte ici, vous pouvez faire des modélisations avec euh, des mathématiques. Ici, par exemple, voici des modélisations avec des équations différentielles. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, quand je dis que vous ne pouvez pas passer à côté des mathématiques, vous n'êtes pas obligé de les dominer. Vous pouvez travailler avec des mathématiciens qui, eux, vont le faire. C'est-à-dire qu'eux ont des outils, vous leur posez des problèmes et c'est à eux de résoudre les, les, les, les équations pour pouvoir développer leurs outils. Mais à partir de là, vous pouvez faire une modélisation d'un schéma, d'un modèle, qui va permettre de euh, le simuler. Un modèle permet de simuler des actions. Et d'anticiper un petit peu ces réactions pour voir si, éventuellement, il y a des propriétés qu'on dit émergentes qui vous permettent d'être, ou non, vérifiées par des expérimentations, et des retours à l'expérimentation. Ça vous paraît clair En fait, vous avez un travail au début de biologie indispensable, de modélisation, d'informatique de, euh, et d'algorithmique, et puis ensuite, vous revenez à la biologie. Cette démarche, on l'a mise en place depuis 4-5 ans maintenant dans le laboratoire et c'est quelque chose qui va aller en s'en allant. Alors ça revient à une conférence que vous avez eue sur la transdisciplinarité. Euh, la biologie est de plus en plus transdisciplinaire. Donc ici, je montre celle-ci parce que qu'on euh, voit que ce petit schéma... En fait, a été euh, publié, et puis il y a eu des, euh, des, des travaux publiés, et ça a été financé à l'époque par un, un financement de la lutte contre le cancer. Donc on voit bien qu'on est dans cette démarche aussi de, de, de recherche. Alors pourquoi c'est un bon modèle Et là je vais aller assez rapidement. Euh, c'est parce que en fait, l'oursin permet d'accéder à tous ces modèles, à toutes ces échelles ici. On peut faire du moléculaire, on peut faire du réseau de gènes, on peut faire de la biologie cellulaire, on peut faire du développement. Et donc, vous avez tous les outils pour pouvoir le faire. Le petit film que vous avez vu passer ici, très rapidement, euh, vous montre qu'on peut très facilement micro-injecter. Alors, j'ai un peu honte, parce que j'ai été volé sur Internet hier, pour vous le montrer, alors qu'on le fait couramment au laboratoire, mais je n'ai pas de film vous le montrant. Euh, mais vous voyez qu'on peut très bien, avec des aiguilles, euh, rentrer dans les œufs et injecter des molécules. Quand vous êtes capable de faire ça, par rapport au petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur la modélisation et l'expérimentation, une fois que vous avez fait une hypothèse et que vous avez des gènes intéressants qui rentrent dans votre modèle, vous pouvez revenir à des expérimentations humides qui vont être justement des manipes de micro-injection pour voir un petit peu quel va être l'effet sur la division des cellules. Donc ça, on est vraiment dans de la science dure, là. On est dans de la science compliquée et dure. Donc on va passer à des choses un petit peu moins difficiles, avec encore un petit effort de votre part, c'est que la biologie avec des mathématiques et le transdisciplinaire, c'est le côté justement qui intéresse la cancérisation. Pour pouvoir vous le démontrer ici, je vous, ai montré, je vous montre un petit papier de médecine-science en 2009. Donc, s'il y a des étudiants en biologie ici, médecine-science, c'est le journal que vous devez lire et vous abonner si vous voulez faire de la biologie cellulaire derrière. Et donc, ici, la biologie des systèmes et les cancers, c'est quelque chose qui est maintenant développé. Tous les étudiants qu'on a formés en mathématiques et biologie trouvent des débouchés très facilement au niveau des aspects de la biologie des systèmes. Je voudrais vous donner une idée de ce qu'est la biologie des systèmes et vous montrer un petit peu comment ouvrir son esprit. et On va retrouver un petit peu l'art ici, à ce niveau-là. La biologie des systèmes, c'est quelque chose qui a... Un lien avec cette petite phrase, ici. L un système n'est système pas la simple somme de ses composants. Le système est la résultante des interactions entre les composants. La Le meilleure façon de l'imager, c'est une boîte de Lego. Vous prenez une boîte de Lego, ici, euh, vous prenez une deuxième boîte de Lego, vous aurez exactement la même chose. Mais avec une boîte de Lego, vous pouvez faire un tigre, vous pouvez faire une jolie robe, vous pouvez faire une voiture qui fonctionne. Donc, vous voyez que en fonction de la structuration des choses, vous allez avoir quelque chose de totalement différent. Et j'aime beaucoup la dernière ici, puisque ici, vous allez euh, produire une œuvre artistique, quelque chose quand même d'assez artistique, mais qui, en plus, lorsque vous le regardez, va vous faire ressentir à vous-même un certain sentiment. Quelqu'un qui s'ouvre, comme ici, et qui va déverser son intérieur, ça ne peut pas vous laisser insensible. C'est ça, la biologie des systèmes, c'est-à-dire que, la biologie des systèmes vous amène à des propriétés émergentes, derrière, à des choses auxquelles vous ne pouviez pas vous attendre. Vous n'auriez pas pu vous attendre avec une boîte de dominos à avoir une telle relation. C'est un peu de l'art aussi. Mais la biologie des systèmes, c'est ce côté, justement, de modélisation pour pouvoir créer des choses. Alors, au niveau de notre laboratoire, je suis dans les temps, ouais, c'est bon. Au niveau du laboratoire, on a cette démarche-là. Et donc, même si l'oursin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est basé sur un modèle qui a ses lettres de noblesse, euh, depuis le, le 19e siècle, euh, on a trouvé de nouveaux concepts, nous. Euh, on a trouvé de nouvelles cibles, de nouveaux acteurs qui permettent justement de faire de nouveaux liens entre le contrôle de la synthèse protéique, ce qu'on appelle la traduction, et le cycle cellulaire. Et ici, c'est une image pour vous montrer qu'on euh, est dans des laboratoires bah, qui travaillent, on, qui travaillent euh, le mieux possible avec des publications. Et voilà euh, comment nous, on valorise notre travail. Par des publications, donc celle-ci est ancienne, déjà 2013. Mais en fait, euh, c'est simplement pour vous montrer qu'on avait trouvé ici, à partir d'un travail vraiment de biologie des systèmes, on ne s'y attendait pas du tout, on a trouvé un nouvel acteur. Et ce nouvel acteur, en fait, on ne savait pas à quoi il servait. Et petit à petit, on a trouvé de nouvelles fonctions. Cette idée-là nous a amené à euh, travailler sur un, un morceau de cet acteur ici. Et cet acteur s'est trouvé avoir des capacités antitumorales. Et donc, petit à petit, on a développé des approches pour pouvoir amener ces peptides antituméraux vers des cellules cancéreuses. Ça a été financé par la Ligue, par l'Arc, par le CHU. Il y a eu un moment un institut. C'est un projet qui a eu tout son, son développement et qui maintenant, a bah, une autre vie, et est parti dans d'autres mains. Donc, vous voyez qu'on est parti de l'oursin. Et on est arrivé ici vers le, le cancer. Donc c'est ça la science aussi, hein, c'est de partir euh, un peu où euh, les idées nous mènent. Une autre idée ici, c'est que euh, dans l'oursin, vous pouvez aborder la cancérogénèse par des systèmes de réseau. Vous voyez que quand je vous parlais de réseau tout à l'heure, ça, c'est un réseau très simple. Et vous avez un certain nombre de drogues qui sont aussi des drogues intéressantes en anti-cancer que l'on peut tester dans l'oursin. Donc on a pas mal de publications que je vais vous passer ici, mais euh, ces deux dernières publications, donc en 2016 et en 2017, on en a en 2018 là, qui sortent aussi, euh, vous permettent de voir que dans les laboratoires, bah, il faut produire, il faut publier, et peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on discutera, hein, parce que l'oursin c'est une chose, mais si je ne regardais que l'oursin, je ne pourrais pas financer euh, ma recherche. Donc il faut derrière avoir une publication euh, qui euh, fonctionne. Il y a un autre intérêt dans le modèle oursin, euh, c'est que si on peut identifier de nouvelles cibles et de potentiels en thérapie, ce que je vous ai montré ici, euh, vous pouvez aussi utiliser le modèle comme un test, et c'est quelque chose de plus en plus développé dans les laboratoires, où vous utilisez l'oursin, le modèle oursin. Vous voyez ici, c'est un, une vidéomicroscopie, vous suivez dans le temps les divisions. Euh, là, maintenant, le film est fini, mais on voit qu'il se divisait. Et, ça continue, en fait. C'est un timelapse qui est assez lent. Ici, Vous voyez ça continue à se diviser. Elles vont, elles vont se diviser... Euh, Peut-être à la fin de la diapositive ici, mais vous pouvez tester un certain nombre de produits, euh, bien entendu thérapeutiques, mais aussi éventuellement toxicologiques. Et on a une petite histoire, nous, au niveau du laboratoire, en particulier sur les pesticides, puisqu'on a été un des premiers laboratoires à traiter avec le glyphosate. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire avec le glyphosate et avec les, les produits de Monsanto. Et en fait, on a été un des premiers laboratoires à montrer que le glyphosate avait un effet perturbateur sur le cycle cellulaire en utilisant le modèle oursin. Donc, c'est quelque chose qui euh, démontre qu'on peut utiliser l'oursin avec deux euh, entrées, euh, soit en cherchant de nouvelles cibles thérapeutiques ou en l'utilisant un peu comme un tube à essai pour essayer de tester l'efficacité ou la toxicité d'un certain nombre de drogues. Donc, tout ça euh, nous emmène euh, à la dernière partie. Ça va, vous tenez les coups Je vois qu'il baille. Alors, on va euh, attaquer la dernière partie, qui, cette fois-ci, est la notion d'innovation. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas aussi chargée que la deuxième. La, deuxième, la troisième partie, l'innovation, elle intéresse beaucoup plus. Les jeunes, on parlait tout à l'heure justement de découvertes à partir de d'algues, etc. Il faut euh, que les plus jeunes prennent conscience que dans ces modèles, aussi bien l'oursin que d'autres modèles, il y a des trésors insoupçonnés de découvertes et de développement à faire. Il faut euh, oser y aller, ce n'est pas si simple, et euh, comme on utilise des modèles marins, on parle ici des biotech bleues. Alors, il y a un petit peu de développement ici. On parle des biotechnologies, c'est-à-dire la biotechnologie, c'est de développer à partir du vivant des technologies qui vont avoir un intérêt pour un procédé, que ce soit un procédé thérapeutique, un procédé industriel, etc. Alors, on décline ces biotechnologies en des termes. Biotechnologie verte, pour un intérêt agricole. Rouge, intérêt médical blanche, implication, production industrielle, et les bleus, tout ce qui vient de la mer. Alors ça n'a rien d'original, hein, puisque euh, les premiers brevets euh, de biotechnologie, euh, c'est en 1913 ici, avec euh, des euh, enzymes euh, pour euh, la lessive. Alors ça fait sourire, hein, mais c'était ça, hein, les biotechnologies, et ça reste. Et en particulier ici, euh, actuellement, 90% des lessives contiennent des enzymes qui viennent des biotechnologies. Les lessives hum, qui lavent à l'eau froide, par exemple, viennent d'enzymes de, très souvent de poissons qui vivaient dans les eaux froides parce que justement, comme ils vivent dans les eaux froides, ils ont des enzymes qui fonctionnent à très basse température. Et ces enzymes sont utilisées pour justement enlever les graisses, etc. Donc, euh, vous avez eu des prix Nobel intéressants, enfin, des prix euh, intéressants autour euh, des, biologie, des biotechnologies. Et la biotechnologie, qui a eu pendant très longtemps une mauvaise presse, parce que ce n'était pas la recherche fondamentale, est maintenant passée en tête par rapport à la recherche fondamentale. Donc ça, c'est aussi un autre, euh, un autre aspect. Donc, les biotech bleues, euh, elles, vont, elles vont être intéressantes aussi bien pour l'énergie, pour les biofuels, la santé, la diversité, l'environnement, pour l'alimentation. C'est un champ d'investigation énorme. C'est ce qu'on apprend à nos étudiants euh, actuellement et c'est euh, un aspect que l'on développe beaucoup euh, en formation. Un, une des illustrations que vous connaissez certainement et que vous avez déjà eues ici, je pense, ça a été, on a Colomban, on en a parlé tout à l'heure, avec Oceanomics et puis euh, surtout euh, l'expédition Tara. L'idée de Tara, hein, c'est justement d'avoir une diversité énorme pour derrière, avec Oceanomics, de trouver... Euh, de nouveaux métabolites actifs pour trouver de nouveaux médicaments. Et l'idée, c'est de trouver plus de 50 000 échantillons biologiques avec 13 000 mesures sur trois profondeurs et donc de faire des criblages à haut débit. Donc là encore, vous allez avoir des approches à haut débit. Ici, vous avez Stéphane qui est à la station, qui est, Stéphane Bach qui est responsable d'une plateforme de haut débit. Et vous allez avoir des approches extrêmement complexes où il va y avoir des mathématiques, de la bioinformatique pour justement appréhender ça. Ça, c'est ce qui est le plus connu sur la biotechnologie. C'est la partie, je dirais, visible de l'iceberg ici, que je, que je présente, avec quand même des médicaments qui sont déjà issus des biotechnologies marines. Euh, très peu savent que le gaviscon, c'est un aginate euh, Ici, le, le, le fond c'est du fluorotanin. Euh, c'est aussi à partir des algues. Ce sont des produits des algues. Donc, c'est déjà quelque chose, la preuve de concept est faite. Mais ce qui est important, c'est que... Et là, je vous demande toute votre attention parce que c'est vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire que dans la mer, vous n'avez pas plus de richesses que dans la terre. Mais vous avez des choses assez exceptionnelles, c'est-à-dire que le milieu de la mer fait que vous allez trouver des structures particulières. Maintenant, ces structures particulières, elles sont euh, relativement fragiles, c'est-à-dire que la mer, on a pris conscience que ce pas une grande, euh, un immense, euh, euh, une immense chose sans, sans fond. Euh, si vous n'avez pas une bonne conservation des, des ressources, vous risquez de tout perdre. Que je vous ai approché, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les approches mathématiques et la biologie euh, des systèmes, justement, permet d'avoir euh, une approche un petit peu plus sereine sur l'utilisation des ressources marines, parce que vous pouvez modéliser beaucoup de choses. Ces modélisations vont nous amener vers quelque chose qu'on appelle la biologie synthétique et qui est la biologie de demain. C'est-à-dire que la biologie dans 10 ans ne sera plus la biologie que l'on fait maintenant. Cette biologie synthétique sera basée justement sur tout le développement des biologies des systèmes, des biologies moléculaires et de la biologie cellulaire, telle que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est un avenir considérable dans les biotechnologies bleues, vertes, blanches et rouges, bien entendu. Donc ça, les jeunes qui vont ensuite se diriger vers la biologie, c'est important qu'ils l'aient bien en tête. Maintenant, ce n'est pas simplement aussi d'utiliser des nouvelles ressources, mais c'est aussi d'utiliser les modèles marins pour trouver des choses nouvelles. Et Je vais finir sur quelques exemples qui montrent que les modèles marins ont été vraiment des apports considérables pour la recherche scientifique et la recherche fondamentale. Plusieurs prix Nobel. Ici, celui-ci, je vais passer rapidement, mais c'est la découverte de l'anaphylaxie, c'est-à-dire la réponse euh, au choc euh, allergique, par exemple, et ça a été fait en 1913 par Charles Richet sur la princesse Alice, le bateau de, de, de, de Monaco. En fait, j'avais présenté cette diapositive parce que j'étais invité à un, à un congrès de cancérologie à Monaco, et donc, comme j'étais à Monaco, je lui fait l'honneur de leur montrer qu'un des prix Nobel était justement issu de la recherche de Monaco. Ici, euh, vous avez le prix le Nobel de 1963 sur le potentiel d'action. Les étudiants de biologie le, le, le connaissent. J'aime bien ces trois exemples-là. Je vous ai déjà parlé de l'exemple de euh, l'oursin, ici avec le prix Nobel euh, du cycle cellulaire, enfin, Physiologie et médecine 2001 de Tim Hunt. Mais vous voyez ici, en 2000, il y a eu un autre prix Nobel aussi important, euh, issu d'une bestiole peu connue, la Pisie. La limace de mer. La limace de mer, elle a un réflexe quand vous touchez son, son, sa branchie, elle va le retracter. Et dans les années 80, Eric Kandel s'est intéressé à ce réflexe et il a disséqué les mécanismes moléculaires de ce réflexe de la plisie. Puis ensuite, il a regardé si chez l'homme c'était la même chose et petit à petit, par des approches de biologie cellulaire et moléculaire, il a mis en évidence les mécanismes de la mémoire à long terme. En fait, c'est par ces approches-là que les grandes découvertes de la mémoire ont été faites à partir euh, de l'alimentation de mer. Donc, vous voyez qu'on peut travailler sur des modèles très, très éloignés pour arriver à des découvertes majeures. Une autre euh, illustration, euh, ce n'est pas simplement un rêve d'enfant qui se concrétise. Ici, il y a une souris verte qui courait dans l'herbe. Ici, c'est une souris qui a été transformée avec un gène qui provient d'un gène de méduse. Les gènes de méduse, les méduses sont fluorescentes. C'est-à-dire que quand vous les excitez à une certaine longueur d'onde, elles sont capables d'émettre une fluorescence, une lumière. Euh, ce monsieur-là, Shimomura, euh, a purifié la protéine et surtout a purifié l'ADN, et il l'a cloné et il l'a transformé à un moment dans des organismes. Et là, ici, ce n'est pas lui qui a fait cette expérience-là, mais si vous transformez l'embryon de, de souris avec l'ADN qui code pour la protéine verte, fluorescente verte, quand vous la mettez sous une lampe UV, elle devient verte. Alors, vous me direz, bon, c'est chouette, mais euh, ça fait un peu Frankenstein. Ça sert à quoi tout ça ben, L'intérêt, c'est que grâce à ces euh, protéines, vous êtes capable ici. Ça, c'est un embryon de euh, poisson zèbre et chaque couleur ici, c'est l'expression d'un gène particulier. C'est à dire que vous êtes capable de suivre l'endroit où un gène va s'exprimer dans la cellule vivante. Hein. Vous faites de la vraie biologie, c'est-à-dire l'animal, lui est vivant et il va avoir une protéine qui va être fluorescente. Si vous avez une cellule cancéreuse et que vous la marquez avec une GFP, vous allez être capable de suivre sa destinée. Vous allez pouvoir voir l'expression des protéines dans cette cellule cancéreuse. C'est un des outils moléculaires les plus importants après le microscope. Et ça, ça a été découvert à partir de la méduse. Tous les laboratoires en ont, c'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, 20 ans, euh, les biotechnologies autour de ces GFP. J'ai vu que vous aviez des très belles méduses ici. Euh, ça a été une explosion dans les laboratoires. Donc, il y a d'autres exemples hein, euh, à ce niveau-là. Je vais finir avec le dernier ici, puisqu'on va revenir à l'oursin et avec ses petits pieds, justement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il montait euh, sur le, le long, ici. Hein. Euh, on a sur ce petit film, on voit cette offure qui est en train de grimper. Euh, elle a des ventouses, effectivement. Elle a des ventouses, mais euh, euh, comme l'étoile de mer. Mais en fait, sa capacité à grimper, à se coller, n'est pas simplement parce qu'elle est capable de coller par une ventouse, simplement en suçant comme une ventouse de pieuvre. C'est qu'elle va être capable de synthétiser une protéine adhésive. Donc, elle va la synthétiser, la détruire très rapidement, mais ce qui va lui permettre de grimper. Alors, vous me direz, bah c'est super, c'est intéressant, mais encore. Le fait d'avoir une protéine adhésive qui soit capable de fonctionner en milieu aqueux, en termes d'innovation, c'est énorme. C'est à dire pour la chirurgie, par exemple, quand vous avez une plaie et que vous avez une plaie qui ne se referme pas, vous pouvez imaginer d'avoir ce type de protéines que vous mettez en place et qui vont suturer les plaies d'une manière beaucoup plus efficace que des fils. De la manière pour tout ce qui est en odontologie, pour des dents cassées ou des choses comme ça, par le biais de développement de protéines adhésives en milieu aqueux. Essayer de coller avec un tube de colle dans l'eau, vous verrez que ça ne fonctionne pas. D'avoir des colles qui fonctionnent dans l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement performant. Et ça a donné un très beau papier dans PNAS en 2014. Et j'ai vu depuis des développements à partir de ces protéines d'équinodermes. Donc vous voyez que notre petit oursin, ou ses cousins ou cousines étoiles de mer, au fur, etc., ont encore devant eux de longs jours parce qu'il y a plein de choses à découvrir et qui pourront avoir un intérêt sociétal euh, qui se classe justement dans ce troisième pas de danse qui était l'innovation. Donc euh, la conclusion c'est que l'oursin euh, c'est un superbe modèle. Il est bien euh, lié à la, euh, à la mer, ça maintenant vous en êtes convaincu. On est à Sonopolis, c'est vraiment un, un, un, un petit étendard de la mer. Il est ancré dans l'histoire des sciences en biologie. Euh, c'est une source d'inspiration, si bien en art qu'en innovation. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez vu, j'ai été capable de tenir presque une heure autour d'un petit animal piquant. Et euh, ça reste un modèle phare pour les sciences de la mer et les biotiques bleues. Alors, j'aime bien cette petite phrase quand je l'ai écrite euh, ce matin, en fait, un modèle phare pour les sciences de la mer et les biotiques bleues. Les phares, euh, c'est une très belle euh, métaphore, parce que les phares, on les voit, ils sont beaux. Euh, on s'aperçoit qu'on euh, euh, essaie de les maintenir en, en état, mais on sait que leur destinée est peut-être aussi... Euh, ils ont beau être des modèles phares et d'être très visibles, leur destinée n'est pas assurée. Et ça, c'est aussi... Euh, je vous ai essayé de vous montrer quelque chose d'extrêmement euh, positif, optimiste, mais dans la grande compétition des sciences, L'oursin est aussi en compétition avec des modèles qui sont extrêmement efficaces autour, et donc il faut qu'ils se maintiennent au plus haut niveau, d'où l'effort des équipes qui travaillent dessus. Parce que ce que je vous ai présenté ici, c'est avant tout un travail d'équipe. Donc je tiens à remercier ici l'équipe euh, TCCD, ça veut dire Traduction, Cycle Cellulaire et Développement, dans le laboratoire de biologie intégrative des modèles marins, donc à la station biologique marine. Ici, on était à, à Océanopolis, à la... Euh, nuit des chercheurs. Donc là encore, je tiens à remercier pour l'invitation d'aujourd'hui Océanopolis et puis euh, cette soirée qu'on a passée qui était extraordinaire. Euh, je vais remercier aussi euh, les tutelles, euh, mon université. Euh, maintenant, alors moi, c'est l'université Pierre et Marie Curie, mais maintenant on dit euh, euh, Sorbonne université, parce qu'elle s'est fusionnée avec la Sorbonne et puis avec d'autres, donc euh, on est dans une plus grosse université. Euh, bien entendu, le CNRS aussi qui... Euh, autour de notre équipe. Je tiens à remercier tout particulièrement la région, le Conseil général, pour le support financier. Sans eux, on ne pourrait pas fonctionner. On est dans une région qui est extrêmement efficace pour soutenir la science. La Ligue contre le cancer, qui nous soutient depuis, depuis qu'on est arrivé. Sans eux, on ne pourrait pas s'en sortir non plus. Et je tiens à vous remercier pour votre, éthique, votre écoute. Un petit coucou à ma fille ici et pour son aide au niveau de l'art. Euh, et puis surtout un petit clin d'œil aux jeunes générations parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire derrière et là je suis ouvert à toute discussion derrière pour si vous êtes intéressé par ce type de, de développement. Euh, je tiens aussi à euh, remercier mes étudiants, c'est pas souvent qu'on les remercie parce que euh, euh, leurs questions et le dernier cours que je leur ai fait justement ou qui était basé sur... Prenez le temps d'observer et de regarder et qui sont venus me voir en me disant mais c'est drôlement beau ce qu'on observe. Ça m'a fait super plaisir et ça m'a conforté dans cette démarche aussi de prendre le temps. Et donc je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis bon vent. Merci.